Et le dernier jour, j'ai mis mes cheveux dans l'autre sens parce que je sais pas, j'avais envie de ressembler un peu à Justin Bieber. C'est dimanche, il est. Il est quelle heure Il est 10h. Il est 10h et je vais bientôt y aller. Je vais bientôt y aller, quitter cette Airbnb qui était, ma foi, plutôt cool parce que <rire> j'ai notamment retrouvé le wi hier soir. C'était vachement bien. Ma valise est prête, tout ça. Euh, je vais aller au musée. Euh, un musée qui est à côté, là-bas. Euh, je me rappelle plus de son nom. Je vais d'abord me trouver sur le chemin un truc à manger pour le petit déj. Je suis au musée. Et puis après je vais aller dans le centre plus pour aller au petit museum. Parce que je sais qu'ils ont une bagagerie qui prend les bagages. Donc je me suis dit que ce serait cool. Comme ça je laisse ça, la bagagerie. Et, et voilà. Mon train est à 17h je crois. 17 h 30 donc il faut que ce soit à 6h30 de la gare, à King Cross. Donc je vais en profiter pour aller voir les machins Harry Potter, tout ça. Parce que, parce que voilà, il faut bien. Voilà, c'est tout. Vous en venez avec moi. Il fait pas très beau aujourd'hui. Bon, bref. allez. Nous voici de retour à Paris, euh, ça fait un moment déjà que je suis rentrée mais j'avais envie de vous faire un petit débrief quand même sur, euh, sur ce voyage parce que c'était quand même la première fois que je voyageais toute seule, j'étais déjà partie un jour je pense seule mais quatre jours à l'étranger euh, en solo c'était une expérience euh particulière. Et en fait, j'ai adoré, j'ai adoré être toute seule euh, et euh, n'avoir personne euh, pour m'emmerder. Décider toute seule de là où j'allais aller, de à quelle heure j'allais manger, de qu'est-ce que j'allais voir euh, combien de temps je reste devant ce tableau, à quelle heure je me couche, tout ça. Enfin, pour le coup, c'est vraiment... Euh hyper agréable d'être sans contrainte et de pas avoir quelqu'un d'autre à prendre en compte au cours de son voyage. En tout cas, mon programme de visite se prélève vachement bien à l'aventure en solo. Du coup, je ne peux que vous conseiller, vous aussi, euh, si vous en avez envie, euh, de partir tout seul. Je trouve que c'est bien d'avoir quand même un contact sur place. Euh, moi c'était mon cas, j'avais euh, une ancienne amie que j'avais pas vue depuis des années, euh, qui habitait à Londres et du coup j'ai pu la voir une soirée, ça permet aussi de me dire que si jamais j'ai un problème là-bas, j'ai quand même quelqu'un à appeler, quelqu'un à contacter, et on peut venir m'aider. C'est quand même un côté un peu rassurant, même si au final tu ne bois qu'un coup avec cette personne euh, l'espace de deux heures sur tout ton week-end. Euh, je trouve que c'est pas mal. Vous avez dû le voir dans le voie, mon programme était constitué euh, quasiment exclusivement de visites ou de promenades, etc. Euh, ce qui fait que, en fait, j'avais pas nécessairement besoin de quelqu'un avec moi, quelqu'un pour discuter ou quoi. Euh, et je me suis pas sentie seule euh, parce que j'avais toujours quelque chose à faire et le soir bon qui okay, est un peu le seul moment où j'aurais pu être un peu dans la grosse solitude et avoir besoin de quelqu'un avec qui sortir ou quoi bah j'étais tellement fatiguée par ma journée de visite que bah je dormais en fait j'étais couchée à 21h en plus il euh, y a du wifi partout là-bas, enfin dans tous les musées où j'ai été, euh, dans beaucoup de gares, etc. Il euh, y a le Wifi, donc bah au final j'étais quand même beaucoup sur mon téléphone et c'est vrai que les réseaux sociaux quand même aident à ne bah, pas se sentir trop seul et abandonné euh, si c'est ce dont vous avez peur. Euh, et bah, j'étais en fait constamment euh, en contact avec mes euh, parents, mes amis, etc. Euh, bah, comme j'aurais été en contact si j'avais été à Paris et que j'avais été au boulot, Enfin, c'est un petit peu pareil, quoi. Euh, c'est vrai que partir seule, machin, ça fait vachement peur. Quand j'ai dit euh, que j'allais passer un week enfin un long week-end, seule à Londres, on m'a dit mais pourquoi, enfin, pourquoi tu pars pas avec quelqu'un enfin, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas t'ennuyer euh, C'est dangereux Enfin des trucs comme ça. Et au final, non, je le ferai pas sur une semaine complète, je pense, parce que, pour le coup, sur une semaine, je pense que je commencerai à sentir le temps un petit peu long, euh, j'aurais envie de parler de ce que je vois, etc. avec des gens. Je dirais qu'un long week-end, du moins pour moi, c'est pas mal, euh, en tant qu'expérience solo. Dans l'ensemble, c'est une super expérience, je me suis sentie vraiment très bien, euh, et je referais ce type euh, de week-end en solo euh, pour aller visiter euh, des endroits que j'ai euh, jamais visités. Et je vous encourage à le faire si vous en avez envie, si ça vous trotte, parce que vraiment, c'est cool en fait de partir tout seul, et il n'y a pas besoin euh, d'attendre d'être avec son mec, avec sa meilleure amie, avec sa mère, avec qui vous voulez, euh, pour aller visiter des trucs euh, que vous avez envie de visiter, si vous en avez la possibilité. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, je pense, euh, j'espère que cette série de vlogs euh, vous aura plu sur Londres. Euh, N'hésitez pas à faire des retours et puis euh, à la prochaine pour des nouvelles vidéos.